Elle est intéressante, ta question, Jonathan. Pour dire les choses honnêtement, consciemment parlant, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour me dépatouiller de cette question-là. Ça, c'est dit. Euh... Ah oui, et je pense ça, enfin, j'ai cette pensée qui arrive, et je suis attaché à cette pensée parce que j'ai peur d'avoir mal fait et mal répondu la dernière fois. Donc ta question vient me toucher sur mon côté, est-ce que j'ai bien fait les choses J'y mets euh, de la valeur et mon identité. Okay. Ah, parfait. Alors, hmm. tu es accroché au but, Jonathan. Tu es accroché au but de euh, enlever ce bruit et tu tu, tu focalises sur la forme donc, tu te focalises sur le mental tu, tu te focalises sur la matière tu te focalises sur quelque chose que tu peux contrôler donc on est bien sur cette notion de contrôle cette notion de euh, c'est quoi de je veux à tout prix réussir on est encore sur ça donc tu consciemment, tu, tu me poses cette question pour être sûr de pouvoir contrôler ton destin, pour être sûr de pouvoir contrôler ce, ce qu'en fait, tu ne peux pas contrôler. Et lorsque, lorsque je, je balance ces mots au sein de ta structure, le non-contrôle, c'est la folie. Le non-contrôle, c'est perdre pied. Le non-contrôle, c'est euh, potentiellement euh, te ramasser avec un bon gros fail. C'est mettre en porte-à-faux. Ah non, c'est pas, pas du porte-à-faux, c'est euh, décevoir ta famille. Il y a quelque chose... quoi, ouais, ouais, on est sur ça. Euh, décevoir ta famille. Parce que... Ah voilà. Et je relis ça avec ce que tu m'as dit à la fin de ton, ton mail quand tu disais que euh, tu aimerais avoir d'infos car sinon tu sais pas comment réagir parce que tu as cette obligation de réaction tu as cette obligation d'assurer tu as cette obligation de rester structuré pour pouvoir pour permettre à l'autre de pouvoir vivre sa vie donc en gros tu refuses de lâcher ce que tu peux contrôler non c'est tout à fait juste tu refuses de lâcher cette, euh, cette notion de contrôle pour pouvoir permettre à l'autre de vivre mais ce qui dit est dysfonctionnel là-dedans, c'est que toi, ça ne te permet pas de vivre. Ref... C'est une manière pour toi de mourir. C'est une manière pour toi d'apporter de... du spirituel dans la matière. C'est une manière pour toi de mourir. Ça fait deux fois que je répète ça, non Bref. Euh, donc, on est bien sur le thème, sur ton rapport à la mort. On est sur la notion de contrôle en sous-jacent, enfin, à l'étage du dessus. Ouais, donc le contrôle, ça vibre bien avec le groupe. Euh, la mort étant une, une optique de transformation, étant une optique de transmutation alchimique même. J'irai jusque là. Alors, chez toi, c'est. Ah, ok. Euh, donc c'est J'ai dit tu, mais c'est valable à la fois pour Jonathan, pour moi et pour tout le monde. Euh, c'est facile de parler avec sa bouche et dire, mais oui, j'accepte, plutôt que de te laisser passer par le chemin d'acceptation qui te ferait passer par des moments de rétroaction, par des creux de la vague, où tu ne respectes pas les injonctions, ou pas les injonctions, mais où tu ne respectes pas l'image que tu as créée de toi-même et que tu renvoies aux autres. J'ai tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses J'attends que ça bouge. Enfin, ça continue de bouger là. Ouais, ok, ça va débloquer une info, laquelle euh... Ah on s'en veut. On s'en veut d'être maladroit, de ne pas savoir réagir, de ne pas savoir, de ne pas avoir de répartie, de ne pas savoir quoi dire. Il y a une espèce de de, de je m'en veux qui est là, qui est lourd. Qui est présent, comme si on s'en voulait de réussir une action, de ne pas réussir une action. On s'en voulait pour nos silences, on s'en voulait, on s'en veut, veut pour tout. Okay. Moi, ça me fait du bien là. C'est la seule manière qu'on a trouvé, sans vouloir, c'est la seule manière qu'on a trouvé pour s'occuper de nous. Comme si on avait engrammé au plus profond de nous que, sans vouloir, c'était un, un amour. C'était dit à de l'amour. C'était dit à de l'attention qu'on nous, qu qu nous a apporté. Et, et c'est ok. C'est ok d'être maladroit. C'est ok de... C'est OK de ne pas s'en faire. Voilà l'information qu'on peut intégrer. C'est totalement OK de ne pas s'en faire. De ne pas. Cette notion de, de s'en vouloir, c'est une... sous-tendu par la notion de contrôle. Une... Je vais... ouais, je vais pouvoir poser ça. une des clés un peu plus concrètes, c'est faisons les choses pour ne rien faire. Prévoyez un truc, mais pour ne rien faire. Et n'essaye pas de prendre cette phrase consciemment en disant « Mais qu'est-ce qu'il dit J'ai envie de comprendre mentalement. » Fais ce qui vient. Essaye de faire pour ne rien faire. Donc, voilà l'information d'évolution. Merci pour ta question Jonathan. Bonne soirée à toi. Sachant que moi-même, je ne comprends pas cette question, cette, cette phrase. Mentalement, je sens que ça ne, ça ne fait pas prise. Mon mental n'arrive pas à gripper et ça c'est ok parce que la plupart des informations qui sont nouvelles pour le système c'est à dire pour le conscient et le mental le mental et le conscient ne la comprennent pas parce qu'on n'a pas encore intégré mais si on se laisse diriger par euh, l'énergie derrière cette, euh, ce concept on va arriver à quelque chose qu'on va pouvoir intégrer à travers une action où ça va créer une situation, etc., etc.